Ouais oui tout le monde est prêt je pense, pas de problème. Il y a des super artistes, on va bien jouer ce soir, ça va être super. Ce soir c'est oui. le concert du siècle. La musique que je vais faire ce soir, je la fais avec un collègue de talent et euh, j'y passe un moment de temps. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager par essence. Ça me fait plaisir de le partager, ça me fait plaisir de le partager avec des collègues parce que c'est une façon de voir autrement mon environnement de travail. Et ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie. On va attaquer immédiatement ce concert. Ça fait deux heures de musique. Vous allez entendre des choses un petit peu variées. Et c'est parti. Merci à tous et à dans deux heures. Bonsoir. Se... Ouais De tueur ou de lover, je te le dis, ça porte malheur. C'est pas un mec bien. Au travers l'invitation qu'on a pu lancer, on a pu ramener en plus de gens dans cette communauté-là. essentiellement via notre réseau social entreprise Workplace sur lequel on a un groupe qui s'appelle Musicians, espace de liberté totale, et montrer qu'on pouvait le faire sans engager des frais importants pour qu'on puisse relancer d'autres événements de ce type. Et peut-être voir un peu plus grand, mais en tout cas avoir fait ça en avançant pas à pas.